Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'estragon. Alors l'estragon, vous connaissez, euh, on en met dans les plats, c'est une plante aromatique pour parfumer les plats, en cuisine on s'en sert beaucoup, euh, qui a ce petit côté un petit peu alisé. Là on va parler de l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle, elle a un nom latin assez rigolo parce que aucun rapport avec l'estragon, euh, c'est Artemisia dracunculus. Artemisia pour la déesse Artemis et Dracunculus qui veut dire dragon parce que la légende disait que l'estragon permettait de euh, guérir les morsures de serpents ou d'animaux vénéneux donc aucun rapport à l'estragon mais c'est comme ça que l'estragon s'appelle c'est ce le nom latin que vous verrez sur le flacon d'estragon voilà c'est rigolo, c'est très légendaire en fait euh, en latin et en légende voilà ça fait voyager, c'est gratuit, c'est cadeau et voilà l'huile essentielle d'estragon euh, on va la distiller on va distiller les feuilles il faut compter 100 kg de feuilles séchées pour avoir 1 kilo d'huile essentielle. L'estragon à la base c'est un arbuste qui euh, vient de l'Asie centrale. En fait il a fallu attendre les croisades au 12e 13e siècle pour que l'estragon arrive en Europe euh, mais à cette époque là on s'en servait on en faisait de la liqueur. Alors mis à part je pense le côté alcoolisé euh, qu'on peut retrouver dans les liqueurs il y avait ce côté euh, digestif puisque l'estragon est reconnu, on le verra aussi pour les plantes les, les huiles essentielles pour son côté digestif sa propriété digestive donc pendant longtemps on s'en est servi pour faire une liqueur il a fallu attendre à peu près en france le 16e siècle pour qu'on s'en serve comme plante aromatique pour faire de la cuisine enfin pour parfumer les plats en cuisine l'huile essentielle d'estragon de, de, elle est irritante pour la peau, c'est pas la pire mais enfin elle a euh, des chémiotiques euh, qui fait que euh, on, la re, on peut avoir des, des irritations de la peau donc comme à chaque fois et je vous le répète vous allez diluer l'huile essentielle avec de l'huile végétale en tant que euh, Contre-indication, rien de spécial si ce n'est un peu celle qu'on retrouve quasiment obligatoirement, presque, pas pour toutes, mais presque pour toutes les huiles essentielles. Femme enceinte de moins de 3 mois, euh, on ne l'utilise pas sauf sur prescription euh, d'un professionnel. Et enfant de moins de 3 ans, évidemment à chaque fois, et ça c'est bon pour toutes les huiles essentielles et pas que pour l'estragon, quand un enfant euh, va, euh, enfin quand il ne va pas l'utiliser tout seul en général, quand vous allez euh, mettre de l'huile essentielle, donner de l'huile essentielle ou faire un massage, etc. avec un enfant, vous diluez plus, vous faites une dilution adaptée plus que pour un adulte. Alors l'huile essentielle d'estragon, quelles sont ses propriétés Elle a essentiellement une propriété digestive, d'accord Ensuite, elle a une propriété très intéressante qui est antispasmodique et même un petit peu anti-inflammatoire mais essentiellement antispasmodique donc tout ce qui va être spasme euh, par rapport aux règles, spasme digestif, spasme dans le sens de crampes musculaires euh, l'huile essentielle d'estragon sera au top pour ça et pour tout ce qui est aussi allergie, allergie du système respiratoire, d'accord Pas forcément une allergie où vous avez un bouton, plutôt une allergie due à ce que vous avez respiré. Donc là, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'estragon, de toutes les façons que ce soit. Alors, on va un petit peu les, les décortiquer, de, euh, par la voie atmosphérique. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, euh, si ce n'est que juste, enfin, je veux dire, pas d'intérêt en, en, en diffusion. Vous allez avoir de l'intérêt juste en olfaction au flacon ou en mettant une goutte sur un mouchoir pour sentir le, le, le parfum, pour avoir l'odeur de l'huile essentielle. Dans le cas d'allergie de, euh, de type respiratoire, là elle va vous soulager et vous pouvez le faire comme ça. Pour les autres cas, pour les, le, le côté euh, spasmodique euh, et le côté euh, digestif, euh, pff, il n'y a pas d'intérêt. En, en voie euh, cutanée, alors là elle fait tout, c'est-à-dire que vous avez des crampes dues à, ou des spasmes dus à des règles douloureuses, vous pouvez vous masser le bas du ventre, vous avez des spasmes digestifs, vous pouvez vous masser l'estomac. Dilué toujours je rappelle vous avez des spasmes donc des crampes des spasmes musculaires donc des crampes vous allez pouvoir masser la région euh, douloureuse avec l'huile essentielle diluée donc voilà avec la voie cutanée vous faites tout et ensuite vous avez la voie orale et là cette huile essentielle on peut s'en servir en cuisine c'est à dire que si vous avez envie de mettre une goutte d'huile essentielle dans votre salade, euh, dans vos pâtes, euh, dans vos plats pour parfumer ou avec un plat de légumes, etc., vous pouvez mettre une goutte. Elle est tout à fait euh, ingérable sans problème et en plus, là, elle va, mettre en... elle va agir pour ses propriétés digestives. Donc elle va en plus avoir ce côté digestif qui va vous aider à avoir une meilleure digestion. Dans les planches de Sophie, on retrouve l'estragon évidemment dans la carte digestif et euh, les problèmes d'estomac, les maux de ventre bien sûr, dans les crampes digestives forcément. Vous allez la retrouver aussi dans la carte règles douloureuses puisqu'elle va alléger, à, atténuer, atténuer vos spasmes et dans la carte allergie, mais comme on l'a dit, ce sont que des allergies respiratoires. Attention, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao